Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Calc. Nous désirons trouver ou remplacer une valeur, par exemple celle-ci, présente dans différentes feuilles du classeur. Mais nous ne voulons pas modifier certaines feuilles, par exemple celle-ci. Édition, rechercher et remplacer permet de travailler feuille par feuille ou dans toutes les feuilles. Pour limiter la recherche à certaines feuilles, décocher l'option et sélectionner les onglets concernés. Par exemple, pour exclure feuille 2, contrôle clic sur feuille 3 pour l'ajouter à la sélection. Recherchez suivant. Nous passons directement à feuille 3 et la fin du document est atteinte. La feuille 2 a été ignorée.